A présent, voyons le fonctionnement d'un container à arrangement horizontal. Donc, Je rajoute un report HBox auquel je vais donner une hauteur. Dans ce HBox, je vais mettre conteneur un label pour bien un on on vert un texte on le, on le, on le un petit peu, pour bien le voir voilà voilà une bordure d'un pixel donc là, ce conteneur à l'exécution va être arrangé verticalement par le rapport comme on l'a dit précédemment mais va arranger l'ensemble de ses enfants horizontalement ainsi donner une largeur au label de 3 cm. Voilà. Ainsi on a bien le label qui fait 3 cm dans le rapport. Le rapport qui a lui-même un padding de 4 mm tout. Je vais rajouter un deuxième élément dans le conteneur. Et là les deux éléments sont rangés côte à côte. Présent, si je rajoute beaucoup plus d'éléments, voyons comment ils vont être affectés par le bordure de page. beaucoup plus beaucoup d'éléments dans le conteneur. Voilà. On s'aperçoit que les éléments qui dépassent la taille du conteneur, eux, ne sont pas affichés et ne sont même pas pris en compte. Voilà comment fonctionne un contrôle HBox. Bien sûr, on va retrouver les systèmes habituels, l'espace entre les éléments, La bordure tout le tour. Voilà. Juste en clin d'œil pour remontrer